Or, le on peut ouais, chanter preferences... On peut chanter ensemble Allez, c'est parti pays Celui qui veut le mettre en non non, la... non, non, là, on Non, non, non premièrement... c'est bon on tous, tous, nous mangeons. S'il vous plaît, poussez, s'il vous plaît. vous Bonsoir à tous, on est euh, en live avec Chloé ce soir, qui tente de faire un concert, euh, tranquillement dans la rue, malgré l'intervention des forces de l'ordre, c'est assez compliqué. Donc ils ont coupé le son. C'est assez infernal, mais on va y arriver. terre Je pense que je vais couper le live. Allez. Ok. Voilà. Un mmh, concert tranquille. Merci. désolé, on va <coughs> devoir vous laisser. Voilà. Euh, impossible de faire le concert ce soir. Voilà comment ça se passe. Une belle image de la police. Belle image. <�ının> de en va on m'a reconnu que j'avais gagné une bataille, on m'a lâcher. Lâcher. pas tu la on la la la et non, là, non, je là, je, je là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je là, je je Coupa, je suis Chloé. Chloé. Ah, regarde, regarde lui non plus. Tu me comprends non Regarde qui se passe. On a eu. Chloé, Chloé, Chloé, Chloé, s'il te plaît, Chloé, non, Chloé, arrête Chloé. Chloé, s'il te plaît, ah, s'il te plaît, vas-y ne fais pas ça, pas ici, pas ici. C'est bon, bon il ouais. a raison. Monsieur voilà. Donc on a pu faire euh, deux. Oh, quoi ah, quoi de merde. C'est qu ce que tu veux, tu veux Tu veux finir où Mais non Allez, j Écoute, j écoute Tu veux finir au poste là, Voilà. Ah. Ok, il n'y a pas de son, je suis désolé, putain. Je suis désolé, il n'y a vraiment pas de son, les gars. Bah, bon. enfin, vas-y, on va couper. On est en train de faire des trucs <g Demlington> ouais, est est On est en train de faire des trucs Ouais, la police <Jaune> ouais, empêche le concert, ouais. Mais on prend Il a une à la gueule. Et en fait, il a une mauvaise personne. On de quoi Non, non, non. Ok, il y a le son, ok, super. Eh oh, Laissez-la Laissez-la Putain. Non mais de la musique quoi. Elle a, non, elle a rien fait. Mais non elle a rien fait. Mais non elle a rien fait du tout. Nom de Dieu. Non non non non non non elle est là Chloé elle est là Chloé elle, elle est là juste là juste là avec les flics vous inquiétez pas, je garde le live, je reste avec vous, je vous jure, j'ai son téléphone, je reste avec vous. Non, non, merci, ça va. Ouais, ouais, je filme, je filme pour, je vous jure, je filme pour vous. À tous les, les abonnés de Chloé, je vous jure, je suis là. Je, je... On a essayé de suivre le concert. Et puis, on n'a même pas pu commencer, en fait, on n'a même pas pu commencer. Et ils nous ont gazé à main, et ils nous ont... Et ils bousculent des gens, ils ont pété des assiettes par terre, non mais c'est un truc de fou! On voulait juste qu'elle chante Liberté quoi! Non mais juste qu'elle chante quoi! Et on est juste... Putain! C'est ce qu'il embarque pas plus en garde hein. avant ouais. Mais non! Mais non! Je vais la garder en vue, je vais la garder en vue, je la garde en vue! Regardez, ils poussent des femmes et tout. Ils poussent des femmes, quoi. Est-ce qu'on peut avoir votre numéro de RIO C'est notre droit de demander votre numéro de RIO. S'il vous plaît. Ah oui, c'est complètement notre droit, c'est légal, s'il vous plaît. Il y, a, il y a au moins un truc qui est légal, c'est le numéro de RIO, s'il vous plaît, messieurs. Alors, parce que nous, on va apporter plein de trucs. D'accord. Laissez-moi vous expliquer qu'il n'y a pas de numéro de RIO en point de vue. D'accord. Par contre, il y a des gazeuses, ça c'est ah bien. Pourquoi Je suis un délinquant Ouais, partagez, partagez les gens, partagez. Pourquoi On a juste voulu faire un concert, quoi. Pourquoi Vous vous souvenez pas Ah, sans jugement, il y a un mot. Non, non, non, je ne suis pas passé au jugement. J'avais tout à fait le droit d'être là-bas et j'ai encore le droit d'être ici. vous avez été condamné Non, je suis pas, je pas été condamné. J ai, j ai, le procès n'a pas eu lieu, monsieur. Le procès a, a lieu... Non, mais regardez, ils sont pas. avec des LBD, quoi. Avec des LBD. Non, on Besoin pas de pas monde Alors de On n'aura pas on plus de pas monde pas sur on place. On je vous avoue pas pas que là, il est déjà 20h. Les niçois sont rentrés chez eux, à les manifestants sont hein. euh, On n'aura pas plus de monde, quoi. On n'aura pas plus, plus, de plus, plus de monde. vous déshonorez votre uniforme Oui Ce pas les mêmes creveuils du jour que de la nuit, je vous assure. Un LBD pour une chanteuse Et vous pouvez vous dans la glace le matin C'est Vous ça vous avez choisi ce travail Hein je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Maintenant, il n'y a plus de liberté. Voilà, On voulait vous juste qu'elle chante. Qu vous n'êtes pas censé faire ça. Pas fait ça pique même plus, les gars. Je vous jure, ça pique même plus, force. Mais on est à Nice, on est à Nice. On est à Nice devant la gare sud. Et voilà, il y a des renforts qui arrivent, mais ce n'est pas les pas nôtres mais regardez le nombre de policiers qu'il y a. Alors, alors... Moi je veux juste qu'il la relâche et qu'on s'en aille en fait, c'est tout. Et ben en fait il s'est passé que on s'est installé pour faire un concert de rue dehors, la police elle est arrivée, et du coup branle bas de combat et on n'a pas réussi à enfin, pas réussi à entamer deux paroles quoi. Il y a une autorisation, je vous l'avoue, c'est normalement, vous devriez partir et faire le, votre vrai métier. C eh, ce vis -vis Denis, c'est ouais, compliqué de demander aux gens de bouger, c'est super compliqué, voilà. Et Il y a les renforts qui arrivent, regardez ça. Tu peux... Voilà. T'es en Gardaise C'est vous qui devez aller faire votre métier. Là. Il est où ton sac Il est où ton sac Vas-y je le prends. Gars, un peu Quoi Il est où son sac J'ai là-bas, c'est bon. Voilà, tout ça pour un concert, pour un concert de rue, c'est ça Ouais c'est moi. Il ouais, Il ouais, Mec Mais... je marcher Reste là un peu On s'appelle Rentrez bien, mettez-vous en sécurité, prenez soin de vous Voilà, on ne sait pas du tout si Chloé, euh, si Chloé elle est là derrière. Alors en fait, ils sont euh, Alors ils sont combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, on est 12, on est autant, en fait. Et eh ben on voulait faire un concert, euh... alors est-ce que je vais pouvoir mettre son téléphone à charger du coup 26%, je pense que je vais pouvoir mettre son téléphone à charger. On en a pas quoi dans nos vie. Là, j'arrive là, je me fais balayer et tout, on me gaze, on me gaze à bout pourtant. portant. Héoua et... Et Il euh... y a des gens qui ont pris mes affaires, je sais pas ça qui... Ça dit, de, votre métier, mais... Nous, respectez notre vie, respectez ah. notre liberté. Hein. C'est toi qui as chopé mes affaires. Super. Merci mon portable, là. Mais c'est une incroyable. dinguerie, quand même. C'est incroyable. incroyable. Je suis en live sur le, le, le téléphone de... Les commerçants m'ont dit, mais c'est fou, c'est complètement fou, euh, que le directeur de la sécurité de ce bâtiment, qui est en faillite, c'est le Titanic, hein, ouais. a appelé de lui-même la sécurité, euh, la police municipale. Non, mais on marche sur la tête. Et Là, je suis en live sur, le, sur la page de, de Chloé, du coup. Merci beaucoup. Je ne sais pas si elle va pas être... Euh... Embarqué ou pas, Chloé Voilà, vous la voyez là, derrière, au fond. Tout le monde a dit d'accord, mais vous, vous, vous, vous pas d'accord. Il il il ils sont prêts à envoyer, hein. Gaz, LBD, pour une chanteuse, quoi. Pour une chanteuse, voilà. Donc, on est, on est donc avec, euh, avec Chloé, samedi, samedi 19 février 2022. Qui est à Nice La criminelle, c'est euh, cette oui. chanteuse qui veut chanter. Et elle n'a pas le droit de chanter parce que, en disant, un tapage. Un pas ta ta pas tapage C'est illégal là. Ouais. Eh hey, Chloé, ma parole, elle a rien fait. Elle a rien fait. Elle a, a, <dz magistral -là> a, a, a compris, on, on a compris. On a compris, on a compris qu'elle rien fait. -fai. Contrôle d'identité, je <rires> bah, ne <coughs> <Autorité d> <coughs> sais pas du tout. Ils veulent t'embarquer au fait, Chloé Ils veulent t'embarquer Ou tu discutes Ah, ça va alors Ouais, plus Mais, plus plus, hein, mais non, de non Au si Demande si, si tu es libre de tes, tes, si tes mouvements, de si, si tu es libre de tes mouvements, que tu n'es pas en garde à vue, que tu n'es pas notifié, tu peux t'en aller. Non, ça son nom, ça. Voilà. S'il ne t'en... S'il notifie pas une garde à vue, tu es libre de t'en aller. Non, il n'est pas 22h pour ta page nocturne. Non, ça, c'est clair. Ah, regardez, ça, ça... Ça le, dé, ça le démange, ça, ça le démange eux, là aussi, pareil. Euh... Mais non, parce que lui, il est fou, là, hein, Non, mais oui, non, mais, mais, par... mais regarde, en fait. Non, mais on a deux, là. De là. C'est C'est les derniers qui restaient. Ils ont dit, vas-y, les gars, partez. Non, la voiture, les gars. Qu est Qu est ce ce la voiture. Mais qui La voiture, protection. Ah. La gueule. Je sais pas ce se passe mets là! mets là! là! Moi je peux rouler par terre, moi t'inquiète pas! Voilà! Le mec qui a vu à côté de Florian! C'est lui qui s'est mangé le gaz! C'est lui qui s'est mangé le gaz! Il y a quelqu'un qui s'est embarqué pour un concert de rue quoi! Un concert de rue! Ça rend fou. hein C'est flippant. Mais oui, c'est carrément flippant. Ah, tiens, désolé. Lui, il fait du gaz dans la gueule. Je ne veux pas de borax, c'est tout sûr Hein Non, non, non ça va. Je te jure, ça va. Je me suis habituée de ouf. C'est bon C'est ça, là C'est ça, là Tu vois, on te rappelait. Euh... Bon, c'est pas, je ne Mais non... Attends, attends, une... une... une... euh... madame, euh, je ne sais pas si c'est vous, madame, t'en veux Alors, t'es ma t'es oh là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es moi je n'ai ah, pas le range machin. C'est ça téléphones. exactement. C'est exactement ça. Voilà. Parce que ne oui, qu pas à la rue, qu'elle sache sur ses affaires et que son, oui, euh, tout son, ça. Son sac qu'il sac, est, par contre, il est là-bas. C'est notre copine qui l'a, c'est ça. Bah. Tu veux mais le chercher Elle, elle la connaît Oui, oui, t'inquiète. Ah, ouais, c'est bon, super. Ah, bah écoute, bah, je ah, te remercie beaucoup. Voilà. Je te tiens au courant. Non, non, mais bien sûr, évidemment. Super. Je te tiens au courant. On a son téléphone, tes affaires, on a tout ce qu'il faut. Je te tiens en courant. Merci. Bonne soirée. Non, mmh. t'as raison, t'as raison, t'as raison. Et même son téléphone à elle, parce que du coup on va pas lui laisser son téléphone pour la garde. avant. Je veux que chercher euh, non, non, papiers, non, non, non, ses ces papiers c'est Saba qui les a. Laisse, euh, laisse Saba garder ses papiers pour l'instant. On est bon et. Euh... Ah putain, désolé les gars. Ah Je galère avec mon stade. C'est injuste, mais ben, c'est complètement injuste. Regardez, là encore derrière avec eux, là-bas. Et, euh, et on pense qu'elle va finir en garde à vue. Hein. On pense que ça va finir en garde à vue. Tout ça parce qu'elle veut chanter « Doucement Doucement Doucement !»« Oh, c'est une femme, putain !»« Oh Oh Oh Recule Recule oh oh oh oh Recule !»« Recule Recule Recule Stop Reculez On dit vous On nous respecte !»« eh, C'est pas normal, là, les gars !» Non, ils sont en train de l'arrêter. Ils sont en train de l'arrêter, les gars. Ils sont en train de l'arrêter. Non, mais c'est incroyable. Tout ça parce qu'elle veut chanter à Nice, quoi. Non, mais c'est du délire. C'est du délire. C'est incroyable. C'est incroyable. incroyable. Chloé, était en direct, s'il vous plaît, les gars. Mais Chloé, était en direct. Non, mais non, quoi. Bordel. Oh, mais incroyable, oh. putain. ah putain, les gars, le stabilisateur fait n'importe quoi et tout, mon Dieu. Voilà, voilà, voilà, voilà. Chloé, t'inquiète, on gère tes affaires, on gère tout. T'inquiète pas. On a tout ce qu'il faut, on sera là demain. T'inquiète, on gère. T'as un mot pour les abonnés Ah bah pas le temps, désolé. Pas le temps, voilà, les menottes, avec le sourire les gars. Bon, allez, Comment un bisou à tout le monde. Au Ovard, ah, Si tu veux, je ça veux... va. Bon bah voilà, ça euh... va vous emmener alors là. Euh, Ok, voilà. Je veux, je Mais il va falloir attendre patiemment, euh, mesdames. Au moins 24 heures Je sais pas, je suis pas officier police Ah bah non, chacun son. Chacun, chacun ses ordres, évidemment. C'est ça. <rire> Non, non, mais va Quelle bien, t'inquiète. Sur quel chef d'inculpation, vous l'arrêtez, monsieur gentiment. Je vous le dis gentiment. Sur quel chef d'inculpation Je mais tu veux Il, je, je gère, je gère, je gère. Téléphone, sac, c'est géré, chéri. Tout va bien. Pour la pièce d'intitèle. Ouais, tu donnes... Son sac, son sac. Il, il à Ovar. Alors, tu vas connaître les, les, les cellules pleines de pisse et de merde. Sois contente, profite. ça sert Franchement, ouais, le masque, mets-le pour ta sécurité. Est-ce qu'elle veut son téléphone ou pas C'est toi qui l'as Ouais, c'est moi qui l'ai. C'est celui-là Non, non, c'est celui-là qui le filme. Je suis en live sur sa page là. Chanter dans la roue, tu m'as dit parce que. Ah, bah il y a le numéro de sa de mère dessus. Certainement. Faut pas, pas que qu il en en hein. Faut pas qu'il se débloque par contre. Faut pas qu'il se bloque parce que sinon, que sinon euh, on est morte. Voilà, moi. Pas rien bah s'il se bloque, moi j'ai pas mon passe pour ouvrir son téléphone. Du coup, voilà. C'est parce que nous on aime bien faire des concerts de podcasts en code de thènes. Je vais juste là pour se regarder. d'abord. Bon, la délinquante barri, avec, euh, barri, la délinquante super la délinquante. Là, la délinquante. on de tout ok bon ma bah, voilà elle part bravo, bravo. on du ah, ah, ah, bravo, bravo. bravo bravo bravo bravo bravo bravo ah, euh, pas euh, pas bravo bravo bravo bravo bravo pas ah, pas ah, la bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo non, mais c'est incroyable. Vous en sortez bien parce qu'on est gentil, hein, c'est ça. C'est juste ouais, en elle en où... garde à vue. On pas de cageuse, où, hein. Voilà, bon, écoutez, on va vous laisser voilà, là, les amis. Euh, nous nous nous nous dollars, nous vous avez suivi l'arrestation en direct aller. de Chloé qui a voulu tenter un, un concert de la liberté. Euh, et puis on vous donne des nouvelles très vite sur sa page. Avec une autorisation de Chloé. Avec de Diego pour qu'elle puisse jouer avec lui ici ce soir. Il y avait une bon, autorisation en plus. Voilà. voilà, Il y avait une autorisation, c'est complètement ill illégal, immoral et tout ce que vous voulez de l'amener au vin. Il avait vu son autorisation, le ministère, il voilà. a montré. Bon, on la regarde partir et puis... Euh... Alors ils l'ont arrêté parce qu'elle voulait chanter. <rire> voilà pourquoi ils l'ont arrêté. Elle voilà liberté. pourquoi elle part à Auvers. Et, et ils ont chanté « Liberté ». Sa maman demande qu'on a... On va l'appeler. Je coupe le téléphone, on appelle sa ouais. mère immédiatement. Euh, on vous tient au courant des nouvelles dès que ça arrive. Bonne soirée les amis, partagez ça partout. Merci à vous, au revoir.